Bonsoir Renard, bonsoir. Mettez votre cas, ce sera plus comme Je me représente, hein, moi c'est toujours Anna. Dans, dans le jargon des Kawaii, on pourrait dire hein, que je suis une sorte d'imperméabilisant naturel hein, de, de l'amour. Mais non. que si, si je devais me définir, hein, et bien je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un Rubik's Cube hein, qu'on aurait offert à un Daltonien. Personne ne finit jamais, hein, ce, ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je, je suis toujours vrai. célibataire et, et ravi hein, de. De vous recroiser. Et d'autant plus ravi hein, que beaucoup, monsieur Physiquement, hein, du fait de votre implantation capillaire, hein, qu'il a de ça, c'est de reculer au, au fil des années. Et de ce petit regard hein, mi-profond, mi-pervers, -mi hein, que vous donnez vos paupières euh, aussi bouffies que le germant Et, bien, et bien, vous faites du coup hein, une sorte de mix entre cet ancien champion de tennis hein, spécialisé dans, dans l'évasion fiscale, hein, qui est, qu est ce bon vieux Guy Forché, et la version aussi gaie que joyeuse hein, de, de ce chanteur de talent diffusé exclusivement sur France Inter hein, qui, est, qui est le sympathique et déprimant Dominique. Et hein. <rire> ah eh bien malgré cet ascendant qu'au Jacques, c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on a la chance hein, de, de recroiser un journaliste chroniqueur et écrivain de talent hein, qui est un peu comme, comme une Amélie tombeau ou un Guillaume Musso finalement hein, réussit l'exploit chaque année hein, à l'approche des fêtes de Noël et de, bah, de se faire inviter dans les émissions hein, pour essayer de refourguer son, son nouveau <rire> bouquin intitulé cette fois-ci, le kit du 21e siècle, un recueil passionnant hein, que vous co-signez hein, avec Vincent Broquevel, ici présent, à hein, qui j'aurais adoré pouvoir dé dédier ce, ce portrait hein, s'il si, avait une page Wikipédia. <rire> un, un bouquin probablement aussi complet, un bouquin hein, ben, contournable hein, pour qui aime lire aux toilettes, hein, dans lequel vous, vous essayez de nous donner les, les clés finalement hein, de la culture générale du 21e siècle, hein, en nous expliquant par exemple hein, combien il, il y a de calories dans un kebab, hein, une info vraiment essentielle, ou, ou encore. En ah, nous prévenant que le siècle à venir hein, sera dominé par ces peuples, hein, aussi sournois que, que migrateurs, hein, que sont les bols de riz et autres consommateurs de, de poulet tando. Bref, une approche de la géopolitique, hein, voilà aussi xénophobe que pertinente, hein, qui, qui dit d'une certaine manière vous, vous rapproche de mon père, en fait, hein, dans le sens. Hein, je sais qu'à mon petit niveau. Et il y Élevé en région PACA, un véritable berceau de, de la flamette tricolore, un hein, père, père hein, qui mourit <rire> en sa qualité de CRS, a toujours eu un comportement avoleux, aussi méfiant hein, que qu débridé hein, Les l'égard <rire> de mes petits amis nés sous un ascendant boboune, hein, comme on dit au, au Front National. <rire> <et> bien, <rire> je, fait, peur, hein, hein, je peux vous dire un hein, l'aide de sa magie mixte, hein, comme il a, va, a surnommé ça, sa bain à béton, et bien, croyez-moi que mon père, il a se pressé plus, plus d'un citron, hein, si vous me ce jeu de mots hein, aussi raciste que bon marché. Et en parlant de, de fruits, pressés, justement hein, si j'ai bien compris, hein, qu'en amour comme en dessert, hein, vous êtes franchement plus porté sur, sur les bananes que sur les melons vous voyez. Eh hein, pour autant, sachez hein, que si suis à l'approche de la fin du monde, hein, prévu dans exactement 10 jours, hein, l'envie vous prenez de, de tester de nouvelles saveurs hein, avant de crever, et eh bien, eh bien je m'entends vous dire hein, que mon abricot et moi-même hein, je suis absolument ravis à hein, l'idée de, de pouvoir faire exploser tout, tout à vos papilles, hein, si vous voyez dans cette petite confidence, hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, et eh eh j'irai tenter ma chance. assez hein, où là plus de 36 000 célibataires, Se sert à de donner rendez-vous hein, pour essayer de, de trouver l'amour. Donc, suis comme moi, hein. la prise femelle de l'amour. Moi, <rire> qu'elle soit finalement hein, celui de bon, de se faire ensemble brancher, comme on dit. Eh bien, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À alors cette proposition maraîchère. Ben exactement, alors j'ai compté, il y a donc les il y a des bananes, il y a des melons et des abricots, ça fait déjà 3 des 5 des fruits et légumes par jour. Exactement. Exactement. La morinade, avec Daniel Morin et Julia Foys, sur le move.